Salut, si tu regardes cette vidéo, alors forcément tu t'es déjà lancé ou tu désires te lancer dans le domaine de l'investissement. Alors je partage avec toi aujourd'hui deux aptitudes nécessaires, deux aptitudes de base que tu dois avoir afin de perdurer dans ce domaine de l'investissement. Alors écoute bien jusqu'à la fin parce que la deuxième aptitude est aussi importante que la première. Salut, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique. Je partage avec toi chaque semaine des leçons ou des conseils que je tire de mon investissement depuis ces deux dernières années. J'investis dans des entreprises internationales apportant des innovations technologiques, chacune dans leur domaine. J'investis dans le domaine du transport à l'intelligence artificielle, en passant par les portefeuilles globaux d'investissement, la médecine et aussi le domaine de l'environnement. En investissant dans ces projets, vous pouvez devenir copropriétaire de ces projets et recevoir des dividendes lorsque ceux-ci commenceront à faire des bénéfices. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure et tirer profit des leçons que je tire depuis ces deux dernières années et ne plus tomber dans les mêmes erreurs et aussi avoir plus d'informations sur ces différents projets d'investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me lâcher un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Je laisse en description les liens vers chaque projet, et t'invite à jeter un coup d'œil tu seras parti. Alors, le premier élément dont tu as besoin pour pouvoir perdurer dans ce domaine d'investissement, c'est la confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi, avoir confiance à ce que tu es capable de faire, avoir confiance à tes capacités, avoir la foi en toi. Beaucoup de personnes attendent que les autres aient la foi en eux. Beaucoup de personnes aimeraient que les autres leur disent qu'ils vont arriver. Beaucoup de personnes aimeraient entendre ces paroles mielleuses avant de pouvoir avancer. Mais je vous dis, c'est une grave erreur. Ok Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'investissement, fais-le. Si tu as un projet dans lequel tu veux investir, fais-le. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu as les capacités. Toi-même, tu dois croire en toi d'abord. Vous voyez, quand je me suis lancé dans ce domaine il y a cela deux ans, euh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire « tu peux le faire ». J'ai eu des hauts et j'ai aussi eu des bas. Et ces bas, aujourd'hui, je les considère comme euh, des sources d'apprentissage. Parce qu'ils ne m'ont pas mis à terre, mais ils m'ont plutôt permis, ils permis de me relever et d'être encore plus sage, avoir, apprendre de nouvelles choses et d'être une meilleure personne. Donc la première chose, la chose primordiale, c'est d'avoir confiance en toi. Le deuxième élément que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'il faut être quelqu'un qui a un mindset de risque. Il faut aimer prendre des risques. Si tu n'aimes pas prendre des risques, si tu attends toujours tout calculer, alors tu ne réussiras pas. Pourquoi parce que, comme un cher collègue aime bien le dire, trop réfléchir, paralyse. Vous aurez beau réfléchir sur quelque chose, mais si vous ne vous lancez pas, cela ne servira à rien. Prenez des risques. Et c'est en vous lançant que vous apprendrez beaucoup plus. Avant d'arriver à avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me suis lancé dans beaucoup de projets d'investissement. C'est vrai, j'ai perdu de l'argent, mais cela m'a permis de devenir une meilleure personne. C'est grâce à ces risques que j'ai pris déjà avant qu'aujourd'hui, j'ai pu gagner sur d'autres domaines. Si vous voyez une possibilité pour que votre projet marche, même s'il y a 99% de chances que cela ne marche pas, lancez-vous. Écoutez, aujourd'hui, nous, nous vivons dans un monde qui évolue rapidement. Et la seule stratégie qui est vouée à l'échec, c'est de ne pas prendre de risques. Voyez-vous, euh, des gens aujourd'hui euh, sont attachés au numérique et n'ont plus de choix ils ne peuvent plus rien faire sans le numérique. Et pourtant, quand tout a commencé, ils ont refusé de s'adapter au numérique. Et avec les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui, si vous ne voyez pas où va le monde et que vous vous y lancez les premiers, alors vous perdrez beaucoup de choses. Et ce sont ceux qui sont lancés les premiers qui auront beaucoup à gagner. Et ceux-là ont pris des risques. Donc, vous aussi, prenez des risques et lancez-vous dans ce que vous voulez faire. Et je suis sûr que vous réussirez. Rendez-vous au sommet.